Salut, aujourd'hui je vous présente un site internet qui va vous me permettre de prendre une image comme celle-ci par exemple et d'emmener ça dans SketchUp pour faire un objet à partir de cette image comme ça. C'est super simple, ça va très vite, euh, il y a deux trois petites techniques à voir, ça ne marche pas non plus avec toutes les images mais quand même avec un bon nombre. Donc je vous montre ça, c'est rapide, c'est simple et euh, pour la petite histoire, bah, ce n'est pas moi qui ai découvert ce truc-là, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de l'Américain euh, SketchUp Essential, vous savez, euh, enfin, vous devez connaître de son visage à ce monsieur si vous vous intéressez à SketchUp. Et donc j'ai voulu essayer par moi-même et créer deux trois objets, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les objets que euh, j'ai modélisés en essayant cette technique. J'ai fait un petit objet décoratif là, avec le lapin et puis je me suis dit tiens, on pourrait peut-être faire aussi des objets euh, qui servent à quelque chose, qui ne sont pas uniquement décoratifs, mais j'ai fait des paravents et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres applications et là je vous laisserai euh, vraiment imaginer euh, tout ce qu'on peut faire avec. Donc on va essayer de refaire ça, je vais partir d'un fichier tout nouveau. Et euh, eh bien je suis allé sur internet et je suis allé chercher des images. Et je vais vous déjà vous montrer avec des logos. J'ai pris le logo de Nike, le logo d'IKEA, des logos qu'on connaît tous. Et puis après j'ai pris des formes un peu plus, euh, un peu un peu différentes. Donc comment ça marche On récolte déjà des images et ensuite on se rend sur le site Convertio.co euh, que je vous ai mis euh, je vous ai mis le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. On arrive sur cette page et on va faire choisir les fichiers, ici le gros bouton rouge et on va choisir justement fichier on veut essayer de convertir ben, Je vais prendre euh, le logo Ikea, vous voyez, j'ai pris beaucoup de noir et blanc, euh, mais on n'est pas obligé, on peut prendre des logos, dès l'instant où les éléments se détachent, c'est tout ce qui compte, alors sur du noir et du blanc évidemment ça se détache bien, c'est pour ça que j'ai fait ça après, mais même avec un logo en couleur, est, si, si le, le, le, le site est capable de détecter le, les nuances, ce qu'il fait normalement hein, c'est euh, assez facilement, donc ça, ça marche, donc là je fais ouvrir, euh, donc, j'ai le, le logo de ça c'est le nom de l'image, et en quoi je veux le convertir Donc, je veux le convertir en, et là j'ai toute une liste. Euh, on peut plein plein de choses, il y a plein de formats hein, pour des gens qui font de l'Illustrator, du Photoshop, etc. Il y a plein de trucs. Non, en CAD, et CAD c'est euh, tout ce qui est euh, des, des dessins assistés par ordinateur, de la 3D quoi. J'ai un format, le DXF. Donc, j'ai pas beaucoup de choix, je fais DXF et je vais faire convertir, et c'est le gros bouton rouge. J'attends un certain temps en fonction de l'image, en fonction de votre connexion internet, bref, ça peut varier. Et dès que c'est terminé, je vous, je vous montre la suite. Bon, bah ça y est, j'ai pas attendu longtemps, c'est déjà terminé sur ce, sur ce logo. Euh, je vais télécharger ici, il arrive là, header Ikea 1. Euh, donc je vais aller dans Sketchup, et là, fichier, importer, et dans les fichiers ici, j'ai évidemment le fichier SKP, mais j'ai aussi le DXF, DWG, DXF. Je fais ça, alors là j'ai tous mes tests que j'ai fait hier, et euh, le logo que je viens de faire, donc il est là, je fais importation, il me dit ok, et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai J'ai le logo d'IKEA qui a été un petit peu euh, euh, qui a été vectorisé en quelque sorte, enfin qui a été refait en ligne, c'est un groupe, dans SketchUp tout ça, c'est un groupe. Donc je double clique dessus, et là maintenant il faut remplir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un gros carré comme ça, un gros rectangle sur toute la surface, mais là, c'est pas fini parce que quand je sur survole, on voit qu'il n'a pas découpé les lettres. Donc y a, ça va faire ça quasiment à chaque fois. Vous faites un trait comme ça qui, qui coupe un peu tout, alors même le petit A, là, j'aimerais bien le couper, Tac, voilà. Et là maintenant, bah, vous voyez que le fait d'avoir fait un trait en, en transversal comme ça, il faut faire un petit peu le ménage, alors ça peut prendre un peu de temps. Hop, et ben je vais euh, par exemple euh, faire un poussé de des lettres qui a, tac, tac, tac, tac, Hop, les traits là bah, je les garde ou je les garde pas. Là, je vais monter ça et puis l'autre en creux. Maintenant, je vais prendre des couleurs. Alors, je vais pas aller chercher les vraies couleurs d'IKA. Je vais faire un petit peu euh, au pif. Voilà, comme ça. Hop J'aurais pu le faire avant de pousser tirer. Ça m'aurait permis d'avoir tout, tout le bas. Ce que je vais faire d'ailleurs, je reviens en arrière. CTRL Z, hop, tac. Je vais mettre les couleurs déjà. Euh, on avait dit celui-là. Hop, hop, hop. Et le bleu, bah, ça va être un bleu électrique un peu comme ça. Hein. Là, voilà. Et euh, par exemple, je vais prendre cette partie-là. Il lui fait un petit pouce étiré. Voilà. Bon. Là, on aurait pu le faire avec un simple texte 3D. Donc, il n'y a pas trop. Hein, on peut aller prendre un texte 3D dans, dans les outils de SketchUp. Et puis faire ça. Bon, il se retrouve qu'on. On a la même police, on a la même proportion, ça marche plutôt bien. Le logo, bon, voilà, on va essayer de faire plus intéressant. Alors, je vais le faire avec un autre fichier, je vais essayer avec un autre. Je retourne sur le site, je vais convertir plus de fichiers, choisir, et je vais prendre par exemple ce paravent là. Ouvrir, je le convertis en quoi ben, Toujours pareil, DXF, convertir. Je patiente un petit peu, ça y est, je fais télécharger, ça s'appelle Plan de Travail 2. Euh, je retourne dans SketchUp, fichier, importer. DXF, pour le travail de importation, vous voyez c'est très rapide. J'arrive avec ça, donc tout ça c'est dans un groupe encore une fois. Je rentre dans le groupe et je vais euh, faire une espèce de plane comme ça. Je supprime ce qui déborde un petit peu, tac, tac, voilà. Et maintenant, bah, comme tout à l'heure avec les lettres d'IKA, bah, c'est bien dessiné mais c'est pas détouré sauf les portes. Alors les portes, je vais déjà faire des trous comme ça et là pour le reste bah, c'est simple, je vais dessiner euh, je vais dessiner des traits qui, qui vont au travers un peu comme ça, hop, hop voilà. Et le fait de faire ça, eh ben, ça remplit, ça détourne, et je peux maintenant éviter euh, bah, les fenêtres. Il va falloir que je fasse ça partout. Donc c'est juste ça qui est un petit peu fastidieux, c'est si vous avez beaucoup de petits trous, de petites, roues, de petites euh, si c'est de la dentelle votre, votre image, bah, ça prend un certain temps. Là ça va quand même être rapide, oui, je pars d'ici, je fais ça, ça, ça, et ici je vais faire pareil. Quelque chose comme ça. Et là, pareil, je vais peut-être pas faire sur tout. Vous avez vu le résultat. De toute façon, je vous montrerai un rendu à la fin. Hop, hop, hop, hop. Ah, lui, il n'a pas aimé. Donc des fois, il faut aller un petit peu doucement. Mais vous voyez, ça fonctionne. Je... Après, avec la gomme, vous pouvez venir faire un petit peu le ménage si vous êtes maniaque. Mais bon, ça, ça va pas beaucoup nous gêner. Ça se verra pas dans les rendus, de toute façon. Avec les petits traits là, je peux tout gommer. J'en ai plus besoin. Voilà l'idée. Maintenant, j'ai plus qu'à donner une petite épaisseur à tout ça. Hop, le tour de porte. Je vais donner une épaisseur un peu supplémentaire. Voilà. <coughs> euh, je pourrais, on pourrait faire, un, on pourrait même faire d'autres choses. Hein. Une fois qu'on a la forme, je reviens un petit peu en arrière. On reprend, reprend l'outil euh, décalage de contour, en écartant un petit peu les autres là. Et voilà, on, quand on remet ça à la verticale, donc je vais prendre que ce morceau-là, mais il faudrait faire les trois. Euh, je le remets à la verticale, donc hop, rotation à 90 degrés, 90 entrées. Je peux le multiplier par. Euh, alors j'en fais déjà un groupe. Ensuite, je le multiplie par allez, par 2, 3, comme ça, et puis je vais le tourner ici, comme ça, et je vais en redupliquer un autre, ici. <rire> peu. Voilà, j'ai un paravent plutôt sympa, genre village de Noël un petit peu, et j'ai fait ça donc avec les palmiers, avec tout le reste tout à l'heure, je vous ai montré, hein. je vais vous remontrer ça. Donc voilà, j'avais fait ça tout à l'heure de la même manière avec le lapin avec celui-là qui est un petit peu plus long donc à détourer mais ça marche très bien aussi. D'ailleurs tous ces objets là je vais les mettre sur le, sur le, le, le drive euh, qui, qui, pour les gens qui ont accès à tous mes modèles 3D, tous mes, euh, mes matériaux privés, tous ceux qui suivent mes formations donc et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur YouTube à travers des dons. Donc ça c'est des objets que vous aurez en plus, il bon, y en a beaucoup d'autres heureusement. Et euh, on peut, dans la vidéo précédente j'avais montré comment on peut tordre un objet, pour, le bombé etc. Donc là je vais essayer de faire ça avec ces, avec ces, ces, ces, ces objets là. Donc voilà j'ai agrandi euh, ma, ma, mon paravent en fait je vais en faire une espèce de rambarde pour un balcon qui serait comme ça ou une terrasse un peu ronde, enfin, un endroit qu'on veut <coughs> vraiment euh, euh, utiliser ça comme brise vue par exemple. J'ai fait exprès de pas prendre un truc carré, un truc un peu arrondi, que ce soit un peu plus complexe pour le logiciel, voir si ça fonctionne. Et là, je vais faire exactement ce que j'ai fait dans le tuto précédent à propos de l'extension Bender. donc je vous invite à aller voir comment ça fonctionne. Et je vais essayer de, de, de, de faire en sorte que ma rambarde là, enfin mes mais, mais, mais, mais, avant, vienne s'adapter vraiment à ça. Donc j'attends un petit peu, SketchUp est en train de calculer, donc pour lui c'est peut-être... C'est un petit peu complexe de répartir cette forme qui est rectiligne bah, sur euh, la forme ronde ou arrondie que je viens de faire. Donc on patiente un petit peu, voilà, directement il me fait une proposition qui a l'air de tenir la route. Je fais entrer et bon, c'est bon, il m'a créé l'objet, j'ai plus qu'à venir remettre ça ici puis regarder si ça concorde, ah, ça va normalement concorder. Voilà, donc euh, cette façon de faire des objets avec le site convertio.co, euh, on peut aussi bah, en faire des objets qui ne sont pas forcément plats, on peut en faire des objets arrondis, même si on voit que là, il ah, y a eu des petits problèmes quand même au passage, donc ça, ça marche. J'ai peut-être été un peu fort sur l'arrondi, mais devant ça marche pas mal, même là en fait. Hein. Ah non, non, non, c'est que des traits, C'est pas visible vraiment dans l'image, euh, dans, dans, dans, dans c'est que des traits, donc les traits ne sont pas visibles. Donc voilà, j'espère que ce, cette extension-là, enfin ce n'est pas une extension, ce site vous sera utile, que vous allez trouver des applications à ça, j'imagine que oui. Euh, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao